Bonjour bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans la chronique du film que tout le monde semble détester, que tout le monde pourtant attendait, euh, dont on redoutait la sortie au vu du projet, au vu du casting, au vu de l'équipe qui s'occupait de celui-ci, mais donc parlons de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Et l'histoire, je pense que je vais vous la résumer comme vous avez l'habitude de l'entendre, euh, il y a 50 ans avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée, non un petit village survit encore et toujours à l'envahisseur et va voir de nulle part débarquer un certain grain de maïs que Astérix Obélix semble connaître qui va leur demander un coup de main pour sauver la princesse de Chine ainsi que sa garde du corps d'un méchant conspirationniste qui a décrété que ça serait bien de prendre le pouvoir à l'impératrice du côté du soleil levant. Pour en parler avec moi, euh, bah j'allais dire mon expert de mais, comics mais, mais là j'ai envie de t'appeler mon expert <rire> de bande dessinée mais Fx je... Foconix Voilà, c'est ça <rire> J'ai un nom à être dans la Comment vas-tu Ah là là, très bien et toi euh, Honnêtement, je vais vous le résumer, comme vous ne n'arrêtez pas de l'entendre, ce film était très attendu, ce film est la supplication de la part de Guillaume Canet de vous pousser à aimer le cinéma français, de vous inciter même à continuer à aller voir des films français. Euh, c'est un long métrage qui était attendu comme une arlésienne, parce que ça va faire, si je ne dis pas de bêtises... Euh, quasiment dix ans, même plus, plus de dix ans en fait, que la saga Astérix et Obélix est morte, euh, avec au service de sa majesté, qui n'avait pas réussi à trouver son public et qui avait largement montré que le public se désintéressait de l'univers d'Uderzo et Egosini, a débarquer de nulle part cette idée saugrenue de la part de Guillaume Canet et de Gilles Lelouch, parce que c'est les deux instigateurs du projet, de vouloir faire renaître de ses cendres la saga, en proposant une nouvelle lecture de l'univers d'Uderzo et Goscinny, en proposant surtout une version qui serait à leur image, mais qui serait forcément hantée par tous les longs métrages qu'il y a eu avant, par tous les projets qui ont été imaginés depuis je ne sais combien de temps autour d'Astérix et Obélix, et on se retrouve donc avec ce film, qui avant même sa sortie, était détesté par tout le monde. Alors... Ah. Allez savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a une envie de cracher sur le cinéma français Est-ce que c'est oh. simplement parce que le film réunissait trop de choses et que du coup on s'imaginait le pire C'est là que je me tourne vers toi, FX. Ouais, je parce que je sens que tu as tout de suite envie de parler. Qu'as-tu pensé d'Astérix et Homélix Non, mais en, en vrai, bon... Tout plaqué, euh, devenir critique cinéma, mettre envie de canner en titre, tu vois, genre... <rire> non, c'était pas... Pas ignoble quoi, mais vraiment c'est vrai que il y a l'ombre de Shabbat et, et de Mission Cléopâtre qui, qui, qui le réduit en fait, surtout qu'ils ont fait l'erreur de mettre une Cléopâtre dedans et tout. Enfin, ça, ça ne la comparaison ne tient pas sur plein de points, mais euh, moi je pense que ce qui a énervé les gens c'est que c'est du star system à, à 1000%. Mais là où ça marchait dans Mission Cléopâtre, là on a plein de. Ouais, c'est pas drôle quoi! <rire> c'est souvent pas drôle quoi! Ouais, ouais, c est... C est... Et du coup, bah, on se fait. Ouais. Ou c'est lourd, ou c'est d'une lourdeur euh, infinie quoi! Désolé Ramsey, je l'aime bien, hein, mais euh... je, je le préfère quand es il est dans le film où c'est un peu plus sérieux limite, où il se développe comme acteur. Euh... Alors que là, vrai, pff... il n'y a, a même pas le côté régressif. Enfin, c'est enfantin, c'est lourd et, enf... et presque enfantin, presque pré-ado, tu vois. Mais ça n'a jamais le côté agressif de la tombe paresse infernale par exemple, tu vois. Donc du coup, bah, quand ils font des blagues, bah, c'est pas très drôle, voire même ça peut être... Euh, je sais pas, ils avaient envie un peu d'être anti woke aussi pendant le film. Il y avait... Euh, il, il, enfin, je sais pas, mais a... ça me fait penser à ce même où t'as des mecs qui mettent euh, des monstres sur des posters sur les murs et qui se mettent par terre en boule ils font « Ah, j'ai peur !» Les mecs ont peur de leur propre ombre, ils sont vraiment en mode... Euh, je veux dire, un des fils rouges du film, c'est Asté Astérix qui veut manger moins de viande, quoi. Qui veut manger moins de viande, qui veut arrêter la drogue, puisque visiblement la potion magique c'est de la ouais, drogue. Moi, a... moi, ça me fait vraiment penser à de l'alcool, en fait, ouais, genre, euh, ouais, encore ouais. plus qu'à de la drogue, tu vois, il y a le côté... Euh... Alors comme ça, tu veux plus prendre ton petit verre de rouge avec le sanglier, hein. t'as... Oh, <rire> bon, voilà, quoi, c'était très lourd, c'était très très lourd. Euh, J'appuierai en disant que tu as raison, et qu'en même temps, moi, je m'attendais à tellement pire, en fait, que j'ai pas <rire> été non plus atomisé par la nullité non, du film. il en... y a même des petits moments, alors... Alors moi, personnellement, je trouve le film euh, assez drôle durant quelques moments, euh, très maladroit dans sa démarche artistique et créative, mais ça on aura l'occasion de le développer au fur et à mesure de la vidéo. En fait, je trouve le film pétri de bonnes intentions. On sent qu'il y a une envie de vouloir nous replonger à fond dans l'univers d'Astérix et Obélix, ouais. et vraiment de se décaler de ce qui a pu être fait dans Aux Jeux Olympiques et dans Au Service de Sa Majesté, qui pour le coup sont considérés un petit peu comme deux ovnis entre guillemets, au sein de l'univers astérix et Obélix, parce que Aux Jeux Olympiques, c'est juste plein de stars, et pas de scénar, ouais. et au service de sa majesté, c'est une envie de vouloir revenir dans l'univers, mais en même temps, en se démarquant par des petits détails, ou un côté un peu, un peu je dirais pas hauteur, mais en tout cas un petit peu plus décomplexé autour de l'univers. En fait, je crois surtout que ça fait 20 ans qu'il y a Mission Cléopâtre qui est sorti, et, et que il... tout le monde le Et personne ne regarde... peut s'en relever. relever, de toute façon, parce que Mission Cléopâtre a il imposé a un... Ton... un standard, en fait. Il et... a imposé un standard, il respectait l'univers d'Uder the Egosini, tout en ayant ce décalage typique de la génération Canal+, de la fin 90, début 2000, et, et il y avait tout simplement toutes ces stars qui se pliaient au service de ouais, personnages le, le, qui étaient particulièrement développés. Le star system, et c'était quand même drôle, il y avait l'absurdité de, de Shabba qui, qui rendait bien, parce qu'en fait Asterix c'est souvent absurde aussi en fait. Oui, complètement euh... et il y avait cette bonne balance en fait qui était ouais. faite mais sauf que là, Canet euh, il arrive à l'amener dans une certaine direction, à proposer quelques instants des choses qui sont assez réussies, je parlerai notamment de la mise en scène qui pour le coup je trouve oui. est assez créative très BD et très BD, il justement. Cette, il y a cette envie de montrer de la BD. Exactement. Et ça, ça, on peut le noter, les effets spéciaux, par exemple, euh, Astérix quand il voit sa potion magique et tout, il y a un, un petit... Je crois que ça rappelle le tout premier film Astérix où il a aussi les oreilles de sa BD. Oui, complètement. Il y a une volonté visuelle. Ça, on peut pas le nier. Ah, C'est clair. Mais derrière, ben... Bah... À côté, il y a des trucs... Euh, je je ne vais pas me faire non plus mon gauchiste, tu vois. je ne vais pas dire par exemple des fois c'est un peu raciste, mais genre y a des, y a ouais, des... tu peux le dire, ah, j'allais renquiller ouais, sur ouais, le scénar pour développer tout ce qui gêne euh, parce que clairement je ne suis pas avancer dans le scénario ah, non, non, mais fois. clairement parce que Philippe Michelin et Julien Hervé qui sont donc plus connus pour être les co-scénaristes des Tuches 2, 3 et 4 euh, euh, se sont associés donc avec Guillaume Canet pour pondre ce scénario euh, clairement ce scénar déjà si vous voulez enfoncer les portes ouvertes, il y a deux problèmes deux énormes problèmes et tu les as déjà évoqués le côté woke du film qui est Antibo. Bah, ouais, je euh... saurais même pas dire en plus parce que c'est bizarre. En même temps, ça veut mettre en avant des choses. Enfin, tu vois, ça me rappelle des fois des, des films qui sortent qui sont assez puants et qui ont tendance justement à évoquer ça de manière très maladroite. Mais on sent que c'est pas forcément pour un mal. On sent que c'est juste qu'ils ont envie de sonner dans une certaine époque, mais ils le font avec. Tellement de maladresse que ça ne marche pas bah, en fait, Et j'ai senti vrai. dès le début, je me suis dit Oh là là, ça, ça va pas marcher comme van Donc, En gros, l'ouverture, c'est Astérix et Obélix Ils sont en train de rentrer au village Et Astérix commence à dire, faudrait quand même qu'on arrête de manger de la viande Parce qu'on mange du sanglier le matin, le midi et le soir Et même pendant la nuit euh, On boit de la potion tout le temps euh, Moi, je propose qu'on mange des légumes, etc Ce qui en soi peut être une blague rigolote Si c'est juste une blague Mais ça revient encore Et, et, que encore, ça, en fait. et encore Le fil rouge d'Astérix, c'est c'est de pas pouvoir pécho et... en fait c'est d'être un peu un coq tu vois genre il y, y a le délire ah euh, oh, il va pas choper la nana et en plus euh, il a un peu honte de manger des légumes et puis oui, il va arrêter ça. la drogue et il... puis il va être musclé mais il sait qu'il est pas musclé donc il a besoin d'un truc pour ouais, arriver il est fragile à ce... en fait bah oui, non, en fait il mais... y, y a vraiment la volonté de se moquer du personnage en mode euh, ah bah tu vis comme... tu veux vivre comme un fragile bah sois un fragile quoi. mais ce qui peut être une idée intéressante si c'est bien développé derrière ouais, alors derrière, là c'est pas fait. très bien développé et donc le deuxième point c'est que le film est assez raciste envers la Chine et le pays du soleil levant parce que clairement il y a des moments où c'est à la limite euh, de la vanne où tu pourrais te dire euh, c'est vous êtes cerné et non pas bridé. Je l'ai retenu celle-là, euh, j'étais mal à l'aise. Limite limite. Alors elle m'a mis mal à l'aise mais de toutes les blagues racistes c'est peut-être la plus drôle, tu vois. Ah, bah c'est possible, mais honnêtement, que... ça pose vraiment problème parce que. Et autant, il y a d'autres blagues, tu vois, qui passent bien. Genre, quand je pense à la scène où t'as le personnage d'Epi de Maïs qui est en train de briefer ses deux commis et qui leur dit on n'est pas, pas du bled, on est de la Gaule etc. Ça, à la limite, tu vois, je trouve ça un peu rigolo. Il y a le côté vraiment dégalé, décalé, il y a le côté assumé. Oui. Et la scène en tant que telle fonctionne. Il y a vraiment une idée qui drive toute la scène, bah, et qui permet le le même même de. Le problème, c'est que, que c'est même pas toute la scène, c'est que tout le film. Le problème, c'est qu'ils ont quatre ils ont ou cinq idées qui feraient des scènes marrantes. Qui aurait été, genre, par exemple, une scène marrante dans Mission Cléopâtre, mais ils se sont dit là, on va vraiment le rappeler. À chaque fois que le personnage apparaît, c'est non, mais m'appelez pas Epidmaïs, appelez-moi bien Epidmaïx, parce qu'en en fait, je suis gaulois, regardez, je suis blond. C'est ce Ça que, que être... j'allais dire, ah. j'allais ranquiller là-dessus. Ah, Déjà, ah bon. le film est trop long, c'est vraiment dommage, mais 1h50, c'est trop long. Et j'ai vérifié, le souci, c'est qu'on se rend compte que les films astéristes ont commencé à être mauvais à partir du moment où ils ont voulu dépasser l'heure 45. Parce que, contre César et Mission Cléopâtre, ils font tous les deux 1h45. Les deux autres, ils font quasiment 2h. Et donc celui-ci fait quasiment deux heures également. J'ai cette sensation qu'au bout d'un moment, si ta mécanique d'humour elle est trop « drivée » par l'idée de répéter une vanne pour espérer qu'elle passe, ça ne fonctionne pas. Et c'est le souci, et c'est ce qui fait que, par exemple, les tuches, ça fonctionne pendant une heure, mais au bout d'une heure, tu as fait le tour des personnages et tu sais pas dans quelle direction les emmener. Ouais, c'est exactement ce qui se passe ici, parce qu'en soi, on s'arrêterait à la base de la dramaturgie, à la direction dans laquelle vont les personnages, à ce qu'ils sont supposés faire comme quête. Ça marche ouais, En fait, déjà, ça marche. c'est vrai qu'une fois que j'enlève toutes les lourdeurs, à la limite, à chaque fois qu'il changent d'endroit, il y a un nouveau personnage qui apparaît, et euh, à limite, c'est là où le moment... il. C'est le moment où le film ressort un petit peu quoi. Euh, par exemple quand ils arrivent alors, euh, je sais pas, ils font tout un royal, bon ils vont de la Gaule en Chine, et du coup à un moment ils s'arrêtent alors, on sait pas trop où, mais en Afrique du Nord a priori, et paf, titanic oui. et, là, et, là, et pour moi la meilleure blague du film, c'est quand ils voient la potion magique, et que le mec fait Il regarde après sa pipe, puis il est en mode, oh, mais ils disent rien d'autre oui, Et t'en parles plus jamais, tu fais... Là, c'était drôle! Parce qu'on est sur une mécanique de vanne où il n'y a pas besoin de l'appuyer. Il n'y a pas besoin drôle. de forcer. La vanne fonctionne parce qu'elle est visuelle. Oh. Et c'est ça le gros souci. C'est qu'on est sur un scénar qui n'a pas assez de blagues visuelles. C'est bah. beaucoup de blagues par le texte. C'est beaucoup de blagues Et par pour la réponse. Et Astérix, c'est triste. Et parce pour que que du Astérix, Astérix c'est triste. C'est triste. <rire> c'est triste. C'est triste parce que, en général, Astérix, ok, il faut, faut parler un petit peu parce que des fois, ça ne saute pas aux yeux, mais souvent, c'est visuellement. qu'à la fin, tu as juste Astérix qui fait comme ça et pouf mmh. tu passes à la suite quoi et t'en parles plus jamais c'est ça qui marche notamment et je repense tout de suite à celui là dans Asté les 12 travaux d'Astérix les 12 travaux d'Astérix restent l'un des films d'animation les plus fonctionnels et les plus efficaces parce que l'humour est purement <rire> et simplement graphique tout passe par l'image. La décadence d'Obélix qui se retrouve dans ce repas avec plein plein plein de plats qui suivent, le, la caverne perdue où littéralement à un moment c'est juste des yeux qui se battent dans une pièce et t'as le gag qui est comme ça. Ça fonctionne et c'est dommage parce que, on en parlera ensuite dans la mise en scène, mais je trouve vraiment que dans le scénar, il y a cette envie de vouloir trop passer par le texte. Et c'est dommage parce que c'est pas ce qui fait l'essence de ce genre d'humour, c'est pas ce qui fait la puissance. Ça faisait un peu la puissance du film de Shabba, mais parce que c'était appuyé derrière par des gags visuels qui oui. fonctionnaient du feu de Dieu. Il, il, il faisait une blague et après, c'était fini. Genre, Itineris, il y a une scène, Itineris, tu vois. Tu la revois pas dans tout le film qui apparaît en mode, ah, eh, eh, eh, je te vois pas. Oui, c'est Et moi, je pense à une scène, par exemple, avec Itineris qui était vraiment réussie. C'était la scène où y avait, elle guidait la révolution, genre, oh, on a faim, on a faim, et genre, t'as un plan où tu la vois avancer avec tout le monde, ça cut, genre, tu te dirais, bon, bah, il y a une ellipse, et en fait, non, ça raccorde dans la même scène, et c'est genre, s'il vous plaît, on a faim Et c'est oui. du visuel, c'est du visuel. Ben, et là, le en... souci, c'est que c'est pas visuel, c'est vraiment scénarisé ou, ou à fond. Peu. Ou trop, ouais, trop peu, et puis euh, enfin, je, je, je sais pas, mais je pense qu'il y a un, un vrai problème d'écriture. C'est pas et moi, j'ai trouvé qu'un seul personnage qui justement rentrait bien, juste dans le qui visuellement marchait bien parce que l'acteur marche euh, bien. C'est César en fait. Oui, le César, c'est le seul où. où euh... Où en fait, il, le, le mec désabusé puis, un, puis, un, puis beaucoup trop prétentieux et... et c'est ça, et, et, et, et ça, le ça fonctionne bien, et, et ça, y ça fonctionne. il n'y a pas besoin d'appuyer plus que ça, quoi. Non, c'est juste des punchlines qui sont balancés, et c'est la très bonne idée d'ailleurs du perso. C'est un perso uniquement emmené par des punchlines. L'idée, c'est qu'à chaque phrase qui balance, il y a toujours une punchline. Et limite que tous les autres sont autour en mode, en fait, il sait faire que ça, genre Mais littéralement. Mais t'as plein de personnages d'ailleurs qui sont littéralement des fois en train de faire... « Oh là là, Jules, arrête !» Mais justement, et c'est parmi les scènes qui, entre guillemets, en termes de comédie pure, en termes ah, de dialogue après. et de situation, fonctionnent. Parce que on connaît le perso, on connaît aussi l'acteur, qui aide beaucoup, mais ça, on en parlera au niveau du casting, à quel point ça influence vraiment la manière de concevoir les personnages, mais vraiment, il y a l'acteur, il y a la situation, il y a le jeu autour de l'ego, en fait, ça m'a rappelé, alors c'est vrai que César, c'était Chabat dans le film de Chabat, donc forcément c'était un autre délire, mais euh, ça m'a rappelé un peu la, la, la version faite par Chabat où justement, pour César, bah t'écris César par rapport à l'acteur que tu fais. C'est ça. Et c'est pour ça que par exemple, sa Cléopâtre, bah marche pas. Et c'est pour ça aussi que euh, les Césars qui ont suivi euh, ceux de Lucini et ceux d'Alain Delon ne fonctionnaient pas aussi, parce qu'ils étaient basés autour de l'acteur, trop de l'acteur, et pas assez autour de la figure que doit donner le personnage, par découlement, qui peut être influencé par l'acteur. Mm. Et voilà, c'était. Euh, c'est Par exemple, moi je pense à un truc, la, la Cléopâtre, je reste dessus, parce que j'ai rien contre Marion Cotillère, surtout que là dans le rôle, en vrai, oui, ça passe. C'est juste que, ils ont été, en fait, pour montrer qu'elle est vraiment super, super belle, ils ont été obligés de la foutre à poil sur un panneau à un moment pour dire. Ouais, ah ils ont, oui, ils vrai, sont hein. obligés de rappeler aussi euh, par euh, un des personnages, par euh, oui. euh, Rikiki, par, euh, par oh, elle est belle! c'est un Alors que, alors que quand c'était, comment elle s'appelle Monica euh, Bellucci, il n'y a pas besoin de le dire. Il n'y a pas besoin parce qu'elle elle le survit en fait. Elle le vit, elle le survit, elle est au-dessus de tout ça. Genre, c'est la femme fatale par excellence. C'est rigolo genre, de voir hein. que dans le Mission Cléopâtre, on garde Cléopâtre en tête. Et dans L'Empire du Milieu, on garde, on garde le César. Alors ils étaient ouais, ensemble à une époque, en plus, c'est ouais. de là la... Ils auraient donné un très bon duo d'ailleurs, soit dit en passant. Mais, mais ouais. Non, non, c'est Nard qui pêche un petit peu et qui galère. Il y a plein de moments, je me demande pourquoi l'armée de César elle fait 15 fois le tour. Elle va dans les steppes, elle va j'ai pas compris pourquoi en fait mais c'est pas super drôle et c'est pas super il bah euh, y a même des moments où même les pires c'est que même un moment t'as euh, Rikiki j'ai oublié l'acteur mais euh, qui, ouais qui arrive et qui fait euh, oh c'est chiant la prochaine fois je les écoute pas non mais là je vais me coucher t'es vraiment en mode euh, ah oui y a pas de blague c'est juste c'était long et même pour eux en fait c'était ouais, long et c'est pas drôle quoi tu vois ok bon bah euh, voilà les personnages féminins je suis désolé c'est alors c'est même pas tant les personnages féminins qui sont classiques au possible, la princesse, la reine, machin. Ils sont par pas contre... développés. Ils non, pas non, développés. ils sont pas développés, mais, mais regarde, si tu veux pas en faire, bon, voilà. Mais par contre, le rapport des hommes aux femmes, waouh, mais les mecs, et genre, Obélix et Astérix, et encore Obélix, c'est marrant, tu vois. Oui, Obélix, c'est Ob marrant, Obélix, mais, mais Astérix, marrant. Euh, le personnage de Grains de Je... ouais. Maïs, euh, le, même le personnage de César, à un moment, avec un personnage qui est une tenancière de bar euh, c'est bizarre, on dirait que ça va être drôle, mais ça va être... Un peu passéiste en fait dans son ouais. mais. Et c'est même euh, vraiment 12 ans d'âge mental, grand max. Ouais, D'ailleurs, littéralement, le, le propos du film, c'est qu'Obélix il a 12 ans d'âge mental et c'est même pas une insulte. Ah non, non, c'est justifié. Euh... Et c'est assumé en un sens. Oui, dans et un sens. Et ouais. pourquoi pas. Bah ouais, ouais, mais du coup, euh... bah, c'est pas drôle quoi. Je... Ah bah ça. C'est pas drôle quoi. Est <rire> drôle, ah, mais ouais, ouais, suivre, pourquoi pas, tu vois. Ouais voilà c'est ça, c'est qu'il y a, une... a peut-être une idée, mais euh, par exemple Astérix il n'a pas 12 ans d'âge mental Ça l'a ouais, pas oui. empêché de passer la moitié du film à vouloir, à vouloir se taper Nana, à pas réussir, à faire la gueule. C'est littéralement l'intrigue du film, c'est qu'il veut se taper la Nana avec Jonathan Cohen et qu'ils se battent pour le savoir qu'il va la voir quoi. Ouais ouais. Et, et au final euh, ils vont pas la voir. Et, du coup, euh, ouais, du coup ça, rend, euh, ça rend les personnages vraiment féminins unilatéraux et unidimensionnels. Oui, unidimensionnel, et du coup bah, bah c'est plat tout ça, puis c'est lourd quoi. Donc en fait voilà, il bah, y a un problème d'écriture qui est assez important. Mm. En termes de mise en scène, bah comme on vous l'a déjà un petit peu teasé avant, c'est la partie entre guillemets qui est la plus intéressante, alors je n'irai pas jusqu'à dire que Guillaume Canet a proposé quelque chose de très innovant ici, mais comme tu, tu l'as dit en plus, la grande créativité qu'il y a sur ce film, qui est indéniable et qu'on peut vraiment lui revendiquer, c'est qu'on retrouve un style bande dessinée. Un style bande dessinée qui avait été un peu oublié sur les deux derniers films, parce que clairement, je le répète, je suis assassin, mais aux Jeux Olympiques, c'est une comédie ratée, euh, et qui utilise très mal en plus l'univers d'Astérix Obélix. Et euh, au service de Sa Majesté, et pas trop dedans, a pas un côté assez BD, veut plus aller chercher des références très cinématographiques et pas assez renfermées, entre guillemets, dans l'univers de Derzo et Goscinny, ce qui fait que c'est trop en décalage. Là, pour le coup, Canet il va vraiment chercher une idée qui est d'équilibrer entre la BD et le cinéma. Parce que clairement, à partir du moment où tu fais un film qui s'appelle L'Empire du Milieu, il va forcément aller chercher des références euh, très asiatiques. J'ai quand même réussi à trouver des références à Il était une fois en Chine. D'accord. film de tsui Il y en a une sur le bateau pirate. Pour moi, vraiment, il y en a une à ce moment-là. Qui est plutôt bien foutue. En pas plus, non plus exceptionnelle, mais, tout mais tout plutôt pirate. bien foutue. Donc réussir à caler du tsui Hark dans L'Empire du Milieu, j'ai envie de dire, chapeau bas. Et après, il y a quelques petites références à gauche et à droite. Euh, mais après, le souci, c'est que... Il y a un rythme un peu bâtard sur le film, je sais pas ce que tu en as pensé. Oui, il oui, y a d'énormes longueurs, il y a des longue... y a que... y a y a moments où ça marche. Ouais En fait, dès que ça bouge, ça marche. Mais mm. dès qu'on reste... Statique à un endroit. Et que, bah... En fait, le problème c'est que dès qu'on reste statique, on va reprendre les mêmes blagues qui ont été faites 10 minutes avant. C'est ça. Et du coup, tu es en mode, ah oui, c'est le moment où on recommence, quoi. Ouais. Et dès que ça rebouge, pouf, ça marche. Ça... Pourquoi ça marche Parce que le mouvement est très cartoon. Cartoon euh, Obélix, bah, qui sert littéralement de moteur euh, au mouvement dans le film, c'est très cartoon et ce que j'aime bien, c'est que comme tu l'as dit, il y a vraiment ce côté, on fait un film, puis il y a des moments, ça va être un peu foufou, ça va être cartoony. Et du coup, ouais, je suis sûr, les enfants, ça doit les faire rire de voir Astérix qui court à fond, euh, oui. qui court à fond, Astérix qui prend la potion, où il prend exactement la même pose que dans la BD. Ouais! Euh, et qui est, est... très bien faite d'ailleurs, qui c est une est très très, très, très bien bien bonne idée. Et c'est là où le film bien, c'est qu'il est sobre la majorité du temps, puis pouf, il va avoir un instant cartoony plein de couleurs, un peu de folie. Et puis voilà, c'est dommage que les blagues ne suivent pas, quoi. C'est ça. Euh... Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un, une vraie idée de vouloir faire un beau décor, de vouloir faire une belle ambiance, de vouloir vraiment nous embarquer dans un univers où on sent que c'est fourni en termes de détails, où certes, on va voir qu'il y a quand même des limitations, parce qu'on est sur un film qui a été fait post-Covid, donc c'est obligatoire qu'il va y avoir des limitations techniques, graphiques, et qui vont faire qu'il y a des scènes qui ne vont pas être aussi flamboyantes que ça pouvait être le cas sur Contre César ou sur Mission Cléopathe. Moi, j'ai revu quand même des plans dans Contre César où tu as des figurants qui s'étendent sur une plaine, mais c'est à perte de vue, quoi. Et vraiment, c'est que des figurants, tu vois. Et je me suis dit, la vache, à cette époque-là, c'était ouf. Et pareil pour Mission Cléopathe, tu avais des plans où tu avais des figurants ah, qui s'étendaient sur je ne sais combien de mètres carrés. Sans mauvais jeu de mots, c'était faire un unique. Ah oui, complètement. Bien placé très bien placé mais, euh, mais donc là on sent qu'il y a des limitations mais autant ça ne limite jamais la portée entre guillemets graphique que peut avoir le film non. je pense à cette bataille de fin qui reste extrêmement bien bah, foutue la, la partie en Chine est relativement bien faite Fall elle est dire, très bon, bien faite on même. sent qu'on n'est pas en Gaule quoi. Mmh. Et, ça, et ça marche vraiment bien je trouve et dans l'ensemble je trouve que d'un point de vue vraiment artistique le film est vraiment réussi après, oui, on peut lui imputer plein de problèmes de rythme et de choses comme ça, mais ça ne serait pas rendre hommage à quel point je pense qu'Anne a voulu vraiment faire en sorte de créer un film qui, à la fois, lui fasse plaisir et en même temps rappelle que le cinéma français, c'est aussi plein de figurants, plein de choses comme ça. Oui, oui, bah, pas... Tout, tout n'est pas acheté, quoi. Ah, clairement. pas acheté, je pense que euh, ce, ce qui le qu dévalorise, le dévalorise, en fait... Tout le temps, mais ce qui le porte en fait fait que le film n'est pas comme tu l'as dit une purge incroyable prêcheur. mais moi j'ai toujours bien. salué le travail de cinéaste vraiment de Guillaume Canet je trouve qu'en tant que réalisateur c'est un mec qui a toujours envie de faire des choses qui sont à portée de main et qui sont faisables c'est mmh. jamais un mec qui a vu euh, trop loin quoi il mmh. s'est foiré des fois il a fait des films qui sont pas complètement réussis mais il propose des choses rock'n'roll plein de gens n'aiment pas ce film moi je trouve que c'est une belle proposition de la part de Guillaume Canet et en plus c'est un film où il se fout littéralement de sa gueule donc c'est quand même culotté. Et là, je trouve qu'il y a encore cette envie de vouloir proposer quelque chose qui fasse que le cinéma français ne ressemble pas au cinéma français qu'on a l'habitude de voir. C'est pas non plus le film qui va redorer le blason de la comédie française telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui, mais c'est pas un film qui va l'enterrer non plus. Pour moi, on bon, est... Ça va, ça va être... bah, c'est mythe, c'est un peu tiède. C'est ça, c'est tiède, c'est tiède, c'est complètement tiède, Ça là-dessus on est d'accord. Et ce qui est dommage, c'est que ouais, ça partait d'un bon sentiment euh, visuel mais, c gay. mais par contre, il euh, va falloir qu'ils trouvent de nouveaux, d'autres, euh, d'autres idées, d'autres euh, idées et d'autres scénaristes. scénaristes. Mais de toute façon, plein de gens ont douté. Moi, dès que j'ai vu les noms des scénaristes, je me suis dit niveau comédie, ça va pas voler bien haut. Mais ça n'est pas aidé par le point qu'il va falloir qu'on aborde. Et là, pour le coup, on va passer beaucoup plus de temps que d'habitude dessus le casting. 90% de sa communication, 90% de, de tout en fait. Hein. De tout. 33 affiches personnages. 33, j'ai jamais vu ça. Même les Avengers n'ont jamais eu autant d'affiches personnages que ce film. C'est hallucinant. Point positif. Guillaume Canet et Gilles Lelouch forment un très bon duo Astérix et Obélix, je trouve. Vraiment, ils ont un bel équilibre. Euh, Gilles Lelouch fait complètement oublier Depardieu. Il, il fait un très bon un, euh, un, Obélix, bon un, bon bon je trouve. Bélix. Bon, Guillaume Canet souffre de malheureusement le problème de Astérix ne sera jamais à la hauteur de Christian Clavier et ça malheureusement tout le monde le salue, il suffit de voir Alexandre Assier qui pour son Astérix et, la po et le secret de la potion magique va reprendre Christian Clavier pour redoubler Astérix, qu'à partir de là il se passe un truc, c'est obligatoire. Après dans l'ensemble le casting je le trouve pas trop mal mais il y a un problème. Sous exploité. Non non c'est pire que ça, il y a un problème, ce sont des stars. Et on sent que ah oui. chaque personnage écrit pour eux, hein. a été écrit pour un acteur, pas pour le personnage, pour un acteur. Et ça gêne vraiment, parce qu'il y a des persos, j'y crois pas une seule seconde. Il y a vraiment des persos, j'y crois pas une seule seconde. Maran Cotillard a beau être sympathique, je trouve que elle ne fait pas Cléopâtre. Manu Payet a beau être cool, il ne marche pas Henri Kiki. José Garcia, je l'aime beaucoup aussi. J'aime pas trop son personnage de Christy, La cordoula version enfin C'est des personnages qui sont vraiment unidimensionnels. Euh, ah, ben bah ils ont rien, ils ont pas, pas de relief, ils, pas ils ont rien du tout. Limite. Regarde, tu prends Laura Felpin, elle a une scène, il se passe rien derrière. Tu prends Orelsan, euh, il fait une scène, il se passe rien derrière et il n'y a pas plus de profondeur. Quoique Titanic, c'est peut-être un des personnages secondaires ou ouais. tertiaires qui sont les moins pires. Euh, tu prends Ramsey Bedia. Il n'a pas plus de relief que ça. Ah, oh, c'était horrible en plus. Hein. Vraiment, c'est pas vraiment ouf. Ouais. Vraiment, c'est vraiment pas ouf. Le seul qui arrive un petit peu à tirer son épingle du jeu, mais on n'a pas arrêté de le savoir depuis le début, c'est Vincent Cassel en César, qui arrive vraiment à dégager quelque chose. Du le coup, ouais, du le César décadent, il le fait vachement bien quand même. C'est hein. ça. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et alors, par contre, Julie Chen, dans le rôle de la princesse, non-jeu. Oui, bah oui. Non-jeu. Alors, alors, alors, alors d'un côté, oui, c'est vrai qu'elle a l'air d'être en première année. Alors qu'en face, on a Léa Naccia, qui est vraiment bonne en euh, Tatane. Je ouais. l'ai trouvée vraiment excellente. Mais Julie Chen, il n'y a rien. Il n'y a pas une once de jeu. Il n'y a pas une scène où je l'ai vu jouer. Après, le, ce qui est triste, c'est qu'il n'y a rien à jouer, en fait. Ah oui, mais c'est hallucinant. Dès la première scène, j'étais en mode, il n'y a rien. Mais, mais ce personnage n'est en fait, pas crédible. Il n'y a même pas... En fait, c'est vraiment... Enfin, c'est pour ça que je disais que moi, personnellement, ça m'a... C'est pour ça que je trouvais que dans le rapport à la femme c'était un peu compliqué dans le film. Parce qu'en vrai, le personnage, il est vraiment prétexte. Et pourtant, il le fout dans toutes les scènes, mais bah, du coup, elle a rien à dire, en fait. Elle a et rien puis, à dire, rien à le problème, c'est qu'on est sur l'exemple de, à mon avis, Canet, elle a pas dirigé, quoi. Ou soit elle a pas dirigé, soit, elle a pas dirigé, soit elle savait pas comment la diriger. Ou soit il coup, avait ouais, juste rien à lui faire faire, en fait. Ou quoi. Il n'avait rien à lui faire faire, j'en sais rien. C'est bah, gênant, c'est vraiment gênant, cette scène là Et c'est là où on voit, que, par exemple, Tatan avec Obélix... Meilleur humour Asterix de tout le film! Oui, ça fonctionne extrêmement bien, bien. et il y, y a du visuel. Il y a du ça. visuel, c'est vraiment bien, et les deux ont une alchimie, je trouve, qui fonctionne bien. Obélix qui tombe amoureuse d'un genre de ninja. Ch... Enfin, ninja, c'est un peu rassurant de dire ça parce qu'elle est chinoise. Ninja souvent, de Shadow. Samouraï de la Muraille de <rire> Chine! Oh, non mais karaté. Non, mais voilà, euh, d'une experte d'arts mar... martiaux en Chine! Bah oui en fait Oui, oui. C'est un truc que tu aurais pu lire dans un demande même si... Parce que la BD est sortie, c'est une BD qui existe, oui, je crois, qui est arrivée ouais. il y a quelques années, mais qui est récente quoi. Mais oui, c'est tout à fait un truc que tu ça pourrais avoir dans un quoi. Et d'ailleurs elle a aussi son côté très visuel de genre je fais mmh. du kung fu et euh, tout, et ça marche Par contre c'est vrai la princesse, c'est comme l'impératrice, mais au moins l'impératrice c'est un personnage quasi tertiaire quoi. Et l'impératrice c'est une bonne actrice qui la campe, j'ai plus le nom de l'actrice, mais c'est une bonne actrice. Ça et va. on est sur demi-teinte, épis de maïs Enfin, grain de maïs. Jonathan non, non, Cohen. Terrible, en fait. Jonathan mais... Cohen, Attends, il mais est... Ça, mais c'est Jonathan ouais. Cohen. C'est pas un personnage, c'est Jonathan Cohen. C'est le personnage de Serge qui qu'aurait rencontré, euh, qu rencontré le personnage de, de Marc dans la flamme. Il y -y a rien. Il y -y a, a pas de profondeur. Y -y a... Tu te sers pas de Jonathan Cohen comme acteur, tu te sers de Jonathan Cohen comme personne. Ouais. Mais c'est le problème avec quasi la totalité des, cas des, des acteurs qui passent en second plan. Bonne mine qui passe bien. Et ben Audrey Lamy, ouais, parce que c'est Audrey Lamy, en même temps oui. ça m'aurait étonné. Mais tu vois Jérôme Commander, pareil, 13 ans demi teinte Tu prends Philippe Catherine en Abra à coursix. enfin non. Et encore euh, non, en... L'Assurance Tour X. Il passe, il passe, il pourrait super bien passer. Hyper sous-exploité et aucune, aucun relief, aucune profondeur. Et pareil pour Vincent de Sagna, pareil... Il y a plein d'acteurs qu'on n'a pas cités, mais Angèle, Angèle, insipide. En, bah en, oh, en même si temps, pire. elle a trois lignes, donc bah ouais. c'est de réciter sa chanson. C'est ça, mais ça ne... C est... C est... En plus, et et d'ailleurs très malaisant cette scène-là, très très malaisant, oui, Bah oui, oui En plus, je me suis dit, ah parce que moi, j'écoute pas Angèle, mais j'ai rien contre elle, hein, elle a l'air sympa, mais ouais. euh, j'ai jamais écouté. Et du coup, quand elle a commencé à parler, j'ai fait, putain, il y a une rêve que j'ai pas, c'est gênant. Ouais. Et mais là, il y a un qui m'a m'a fait, bah, c'est sa chanson en fait. Ah, voilà, ah Mais ça, euh, ça, ça voilà, va très voilà, mal vieillir. Voilà, ça. Voilà, <rire> voilà, ça va très mal vieillir, mais tout comme Big Flo et Oli, tout comme... Euh, euh, les deux autres couilles. MacFae et Carlito, et ouais, voilà. tout comme euh, Marc Fraise et Thomas VDB. Enfin, c'est des duos qui devraient fonctionner s'ils étaient exploités correctement. Et, et voilà, c'est à l'image de ce casting, c'est-à-dire beaucoup trop de stars, pas assez de recul, une envie de vouloir tous les mettre et de pas assez leur donner de place. C'est le grand paradoxe. Moins de stars. Ça aurait mieux fonctionné, je pense. Et on aurait eu des personnages qui auraient été mieux faits, avec des acteurs qui se seraient mieux investis, qui auraient donné plus de relief à leurs personnages. Ou qui aurait eu euh, un truc à dire, en fait. Ou aurait aurait eu un truc à 90% dire, ouais. des personnages, on va dire des caméos, en fait. Parce que c'est des caméos pour C'est des pas. caméos. Bah, c'est des en... caméos juste pour dire, c'est des caméos, quoi. Oui, regardez, il y a Angèle dans le film. Regardez okay. McFaike toi, regardez il y a Big Floe regardez. À la rigueur, Yabik, comme tu disais, le seul qui marche bien c'est Relsan, tout bah, simplement parce que déjà il a un qui... rôle dans l'histoire, et parce qu'il est, et... est plus exploité. Et il est plus exploité, il a plus... trois et scènes et il est dans une... le bateau il a une punchline qui est vraiment drôle pour le coup. Euh... Non, je vais continuer tout droit pour essayer de voir si c'est rond. <rire> tu euh, vois, ouais, non, moi moi j'ai beaucoup plus ri au début quand il a fait "Oh non, flemme, cette pierre vaut plus que tout ton bateau." Ah bah il a commencé par là. Bah ça c'était drôle. Mais oui, mais voilà. Ouais. Bon, ouais. on arrive à la fin de cette vidéo sur Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, qu'est-ce que tu en retiens, mon cher FX Pas que s'il y, aurait... y avait eu un projet à la base, ça aurait pu être pire, mais s'il y avait eu un projet à la base, ça aurait pu être pire. C'est bien résumé. Voilà. Moi je dirais c'est pas pire, c'est pas mieux, c'est pas ce qui va sauver le cinéma français, c'est ce qui... pas ce qui va l'enfoncer C'est pas si mal que ça au final euh... Oui voilà mais c'est pas ce qui va l'enfoncer non plus Disons que dans le genre grosse prod qui mériterait de faire des millions d'entrées Je mise plus sur les trois mousquetaires que sur Astérix et Obélix qu est... Mais qui qu lui a l'air d'être vouloir enfin, être un film de premier degré, j'ai juste vu la bande ah, annonce pas complètement, euh... lui c'est une adaptation beaucoup plus premier degré Et qu qui équipe... qu a une équipe artistique et créative qui cinéma, a vraiment qu qu envie de faire plus de Qui a envie de pas de faire une comédie ou qui a pas envie juste de faire un film de KPDP Qui a vraiment envie de faire un, un grand hommage à Alexandre Dumas ouais, et, puis à, a et un cinéma à l'ancienne. un blockbuster aussi. Quoi. Ouais, là, là où ce asterix euh, il, est sur, enfin, il a une certaine qualité visuelle, mais il n'y a pas vraiment cette volonté de... Enfin, un grand film, tu vois, genre, euh, dont tu te souviendras, quoi, tu vois, là où, par exemple, à la chaba il avait carrément réussi. Bah bah oui, là, c'est moins, moins bien fait. Euh, on va pas vous inciter plus que ça à aller voir Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. On va pas vous le déconseiller non plus, disons que... Bah si vous avez un abonnement au cinéma, allez-y, quoi, enfin, ça, voilà. Oui, voilà, voilà. Euh, si vous aimez vraiment Astérix Obélix, mais sinon, si vous savez d'avance que ça va pas vous plaire, essayez ouais. pas, hein, ça ça sert à... Ouais, rien non. Merci mon cher Fx de m'avoir suivi dans cette petite aventure. Première aventure de notre duo pour l'année 2023. Oui, oui, oui, oui, très vite. Je crois qu'on va, on va choper un mec qui aime bien mettre des tatanes aussi, mais euh, dans d'autres pays, avec des épées, avec des flingues. Je de pense qu'on va bien se marrer. Euh, et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Salut. Il n'a pas parlé de Zlatan parce que ça sert à rien de parler de Zlatan. Oui. Il est juste là pour faire du remplacement, je sais pas ce qu'il fait, mais honnêtement... Ouais mais la, la scène était, était tellement lunaire d'avoir fait un clip musical sur Zlatan au milieu du film. Voilà, c'est tellement lunaire. Il a dû coûter tellement cher que les mecs ont dit on est obligé d'investir. En fait. ah, Sinon c'est perdu. Sinon, par, contre, nos investissements par contre, très drôle euh, parce qu'au début la première scène où il apparaît, je me dis Ah ouais c'est vraiment premier degré, un clip à la gloire de Zlatan, où il part vraiment en mode euh, Cluster de Rock. Et la deuxième scène où il fait... J'ai fait, ah, au moins il a un peu de second degré, tu vois.